Bienvenue dans cette vidéo consacrée au module calque de LibreOffice. Nous avons vu dans une autre vidéo comment utiliser données validité pour créer une liste déroulante afin d'aider à la saisie. Nous allons voir quelques outils permettant de répondre aux trois questions courantes. Que faire si l'utilisateur saisit autre chose que ce qui est proposé Comment l'empêcher Et que faire si la liste est modifiée après avoir été utilisée Comment répercuter les modifications Commençons par le cas où l'utilisateur ne saisit pas ou ne sélectionne rien. « Donner validité » comprend le paramètre « Autoriser les cellules vides ». Décochons cette option. Bien que décoché, rien n'oblige à saisir. De même, nous pouvons sélectionner dans la liste et supprimer, voire utiliser la touche « SUPRE » pour supprimer l'existant. Voyons maintenant le cas où l'utilisateur saisit autre chose que ce qui est proposé. Par défaut, tout est permis. La commande outil Audit, marquer les données incorrectes, marque toutes les cellules de la feuille contenant des valeurs non conformes aux règles de validité. Nous pouvons donc facilement les identifier pour les corriger. Les vides sont matérialisés. Car nous avons décoché l'option Autoriser les vides. Ces repères ne sont pas dynamiques. Après correction, il faudra les supprimer par la commande outils audit, supprimer tous les repères. Voyons maintenant comment limiter la saisie aux choix proposés. Donner validité dans son onglet Message d'erreur permet d'activer un dialogue avec un titre et un message personnalisable. Saisie des départements avec le message par exemple saisie non prévue dans la liste. La liste action propose arrêter la saisie non valide est arrêtée elle sera rejetée par exemple test affiche le message d'erreur nous ne pouvons que valider, et la saisie est rejetée. Les autres options, Avertissement et information affichent le dialogue que vous pourrez fermer en cliquant sur OK ou Annuler. La saisie incorrecte n'est rejetée que si vous cliquez sur Annuler. Saisie non prévue dans la liste, OK, validera la saisie. Notez que la liste déroulante n'est pas mise à jour. Ceci serait possible via une macro, puisque la dernière proposition de la liste action est le lancement d'une macro. Ceci n'est pas abordé dans cette vidéo. Que faire maintenant si la liste est modifiée après avoir été utilisée Comment répercuter les modifications Par exemple, si nous modifions OAS, la liste prend en compte la modification, mais la modification n'est pas répercutée sur les cellules déjà saisies. Eh bien, dans ce cas, nous utiliserons simplement la commande Édition Rechercher et remplacer qui nous permettra de rechercher le texte modifié et d'indiquer le texte de remplacement. Cocher Autre option, vérifier que Sélection active seulement est coché, puis cliquez sur Tout remplacer.